Alors salut mes poupées j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui je vais vous montrer euh, quelques achats Ikea qu'on a fait dernièrement On a acheté pas mal de choses, euh, c'était surtout dans le but de euh, refaire la chambre de Nour puisqu'elle va fêter ses deux ans euh, dans quelques jours Donc on a décidé de lui acheter les mêmes meubles que dans la chambre de sa soeur changer le lit bien sûr parce qu'elle ne rentre presque plus dans son petit lit de bébé et donc, euh, voilà, Ikea Belgique s'est fermé. on a fait des commandes sur le site. Et pour le reste des commandes, euh, mon mari a eu la gentillesse d'aller euh, en Hollande, parce qu'en Hollande, c'est ouvert. Et il a euh, ramené avec lui ces <rire> deux euh, services. <rire> Pourtant, je ne lui ai pas demandé ça, mais bon, euh, il a su me faire plaisir. Il savait que j'avais besoin d'un petit peu de nouveauté dans ma cuisine, histoire de se changer un peu les idées, surtout avec ce confinement. Euh, donc, il a ramené ces deux-là. Euh, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai vraiment du pain sur la planche, je dois laver tout ça, sécher et ranger, je vais refaire mes placards et j'ai décidé d'utiliser le coin qui est juste là-bas pour faire un coin spécial thé et café dans ma cuisine donc on va voir ce que ça va donner par la suite, euh, allez je vous invite à m'accompagner Alors, j'ai décidé de faire euh, ce compartiment-là uniquement pour les tasses et les verres. Donc, en bas, on a euh, quelques petites carafes et des verres. Ici, j'ai des tasses et là, j'ai tout ce qui est thé, café ou encore quelques jars pour, euh, pour du, des smoothies. Voilà, donc j'ai rangé ça comme ça. Après c'est vrai que je vais en avoir moins de tasses ici puisque je vais faire un coin thé-café de l'autre côté Donc voilà les filles comment j'ai rangé le tout dans les deux placards Donc euh, voilà j'ai mis euh, mes euh, trois services euh, rose, gris noir par là Ici j'ai mis euh, des assiettes et des bols transparents que j'utilise presque tous les jours euh, pour tout et n'importe quoi Ici j'ai mis un service de chez Action, des assiettes à compartiments, etc. Tout en haut j'ai deux assiettes à pizza, une assiette Philips Avent pour ma fille. Ça c'est des petits trucs que j'ai pour mes filles, donc pas de plastique du tout pour les filles. J'ai rangé les assiettes et les bols Ikea en plastique pour les pique-niques tout en haut. Et là j'ai mis des paniers pour les frites et des on appelle ça, des coquetiers, oui, pour, pour les oeufs de mes filles, voilà, j'ai rangé tout ça comme ceci, et de ce côté-là, comme je vous ai montré, j'avais mis que les verres. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce que tu vas faire maintenant On va faire dodo Qu'est-ce que tu fais non Bonne nuit. Aïe, allonge-toi. Qu'est-ce que les ma bébé. Qu'est-ce que les ma bébé Bonne nuit, Nour. Bonne nuit. Bon, on va mettre titine la tortue. Voilà, on a mis la tortue. Aïe. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Allez Dodo Non, non, non, non <rire> On dit pas nana ah, On fait Regarde. Aïe, Regarde. Allez Dodo Allez bye yeah. bye Il est temps de faire une petite activité avec Cyrine, donc euh, là nous elle vient juste de s'endormir, et on va commencer tout de suite. Alors pour les activités de l'après-midi, on commence toujours avec euh, l'écriture, parce que Cyrine elle connaît déjà l'alphabet, mais elle connaît que les majuscules, donc on a choisi de commencer euh, maintenant les minuscules. Donc euh, voilà, j'ai téléchargé ça sur internet, je l'ai imprimé pour elle. Et comme vous pouvez voir, ici, c'est marqué A, grand A et petit A. Et ici, c'est marqué arbre. Et là, elle commence à écrire en majuscule, puis elle s'exerce à écrire en minuscule. Et donc, pour le moment, ça va plutôt pas mal. Donc, euh, elle apprend d'écrire les minuscules. Et aussi, elle apprend à écrire sur les lignes. Ce qui est déjà très bien. Donc, aujourd'hui, euh, on va commencer le E. Ouais. Donc, chaque jour, on fait une lettre. Donc, ici, on a grand E et là, c'est petit E. Et ça, c'est quoi, Cyrine Ça, c'est un escargot. Un escargot. Donc, là, elle va s'exercer sur le E en majuscule puis en minuscule. Et ensuite, on passera à l'activité suivante. Chauffez, Cyril. Regarde, tu commences ici, tu descends. Et ensuite, tu fais 2, 3 et 4. D'accord Allez. Crée. Donc, euh, pour celles qui souhaitent télécharger ce cahier d'écriture, je vous le mettrai euh, en barre d'informations. J'ai un autre aussi euh, pour apprendre à écrire euh, les autres minuscules. Pas les minuscules qu'on trouve dans les livres, mais plutôt les minuscules euh, qu'on écrit sur les cahiers. Donc, voilà. Moi, je voulais commencer avec ça pour qu'elle apprenne à, à, à lire des livres et ensuite, on passera aux autres minuscules. Mais il n'y a pas une grosse différence. Maman, est-ce que je pense que je grandirai, que je saurai lire des histoires pour ma sœur Oui, bien sûr, tu pourras lire des histoires pour ta sœur. Il faut juste s'exercer, bébé, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et tu apprendras plein de choses. Allez, Allez, on va la laisser écrire, se concentrer. Alors maintenant que Cyrine a fini son activité d'écriture, on va passer à autre chose. On va passer un petit peu à la créativité. Donc euh, ça, c'est euh, des, des activités à faire à la maison qu'elle reçoit de, de sa maîtresse. Euh, chaque semaine, elle les poste dans la boîte aux lettres. Et euh, franchement, elle fait du très bon boulot. Donc ça, c'est les activités précédentes qu'elle a déjà fait les semaines passées. Donc ça, on a déjà fini. Maintenant, tu vas couper. Ensuite, tu pourras le plier en deux pour avoir un petit dinosaure. Donc je trouve ça super. Euh, on ne fait pas euh, tout le, toutes les activités dans la même journée. Donc j'essaie de répartir les activités pour elle. Euh, chaque jour, elle fait une, une activité ou deux. Et puis après, elle peut, elle peut jouer à autre chose. Quoi. Alors ça, c'est l'entrée. Voilà, devant ma porte. Il y a mon mari qui s'active. Il refait tout en fait. Il a tout refait, euh, on a tout enlevé. Il y avait plein de, de petits buissons, des arbres, il y avait des trucs qui, qui servaient vraiment à rien. Donc, mon mari, après, euh, il y avait des mauvaises herbes qui ont poussé, bien sûr. Mais euh, voilà, il a tout enlevé. Euh, il est en train de, de bien remettre euh, la terre, on va dire. Et après, il va semer. Parce que c'est vraiment le moment idéal pour semer euh, du gazon. On va, mettre, euh, on va faire simple. Du gazon tout simplement. Voilà. Alors je vais vous montrer le résultat final des euh, services euh, de chez Ikea. Voilà. J'ai mis euh, l'assiette à dessert en gris et j'ai gardé ça en rose. Et voici ma table pour ce soir. Inch'Allah. Voilà donc... Euh... J'ai fait des pains pita comme ça, des frites, euh, un peu de crudité, des boulettes de viande hachée. Ça, c'est de la ratatouille qui me restait d'hier. Et ici, une sauce euh, yaourt euh, grec avec mayonnaise. Voilà. Après, je la saisonne. Euh, citron, c'est les dates, voilà. Et ici, j'ai ma machine à panini pour celui qui veut écraser son, son pain. Voilà. On peut mettre des petits sandwiches et ça ira. Après, pour le dessert, inshallah, euh, j'ai fait Kalbelouz. Il y a aussi des pommes. Et alhamdulillah, voilà. Donc, j'espère que ma déco de table vous aura plu. Ça vous a inspiré. Ne t'inquiète pas, maman nous aide. Voilà, bravo les filles. On pose ici, super. Voilà. Très bien! Ça, j'y oui, oui. Oh non, tu peux pas faire dodo? Ah Où oh, est-ce que tu vas faire dodo? Bébé, bébé. Regarde, maman.